Bonjour tout le monde, c'est Melly, J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, hein, voilà. Et que vous vous apprêtez à passer euh, le, la fête, euh, enfin les fêtes de fin d'année tranquillement. Enfin, moi personnellement, je sais que je ne veux pas faire grand chose. <rire> J'irai me coucher à 10h30, 11h comme d'habitude, enfin bref. De toute façon, j'ai pas tellement envie de fêter la nouvelle année, parce que vu ce que je vois en astrologie, bonjour. Hein. Je préfère vous avertir que l'année ne sera pas vraiment de tout repos. Enfin bon, je pense que vous vous en doutez quand même, mais là, euh, oh là là, j'avoue que voilà, va falloir s'accrocher sur 2023. Hein. Je peux pas vous dire que ce sera euh, pire que 2022, mais ce sera pas très bon. Bon, enfin bref, je peux vous décourager euh, d'office quand même. Mais franchement, bon, ok, j'arrête. Allez, bon, on va essayer quand même de rester positif. Alors, j'ai vu que Abby avait demandé à, à plein de chaînes de voyance de regarder si celui-ci là hein, que vous connaissez allait partir en 2023. Alors, j'ai pas encore fait l'exercice. On va le prendre comme ça, hein, comme un exercice. Je vais le prendre aussi un peu à la légère parce que à chaque fois qu'on fait des tirages sur celui-là, de façon euh, euh, on a tendance à tomber plus ou moins à côté. Enfin, voilà, mais bon, je vais quand même essayer. Voilà, j'ai bien essayé. Donc, euh, on va dire apprendre sous toute réserve, ok Bon, alors le roi clé, l'usurpateur. Non, l'usurpateur, pardon, excusez-moi. Il m'en fait perdre mon français, ce type. Enfin bref, je trouve d'ailleurs qu'il est trop beau sur la carte. Franchement, euh, divinescence euh, tu aurais pu le faire euh, moins beau, parce que franchement, euh, celui-là, il est pas mal. Hein Mais euh, le vrai, il est, euh, enfin, passons. Ça, je commence déjà à, à partir. Euh, dès qu'on parle de lui, ça y est, je suis énervée. Bon, alors. Euh, ouais, donc, qu'est-ce qui va partir en 2023 ben, On va prendre le on va prendre le tarot. Et puis, je prendrai, ben, justement, le divin action. On va voir s'il peut lui arriver des trucs. Donc, j'ai essayé de voir s'il peut partir. Ouais. Et, ou alors, si simplement, euh, ce qui va lui arriver, quoi. S'il va y avoir un changement. Enfin, bon. OK. OK, OK. Manu, Manu, Manu. Ouais, ok, bon, on va regarder. Alors, l'as de bâton, bah, pour l'instant, il a le commandement, Bah voilà, regardez, en plus, euh, <rire> c'est lui, hein, le magicien, alors, c'est pas le magicien, au vrai sens du terme, c'est plutôt euh, l'affabulateur, hein. c'est euh, l'équivalent du, euh, du battleur, vous savez, c'est euh, l'arcane la, euh, numéro 1 du tarot, donc le battleur, c'est euh, le baratineur, quoi. Bon, bah, ça lui va bien. Mais l'as de bâton, c'est lui qui a le commandement, ouais, D'accord. Mais en fait, il se croit aussi pour un magicien. Il se prend pour un magicien. Donc, il se prend aussi pour euh, quelqu'un qui peut tout faire, quoi. Euh, qui qui, qui n'a pas de limite. Hein. C'est un peu ça aussi. C'est euh, c'est vraiment ça. ouais, Un égo surdimensionné. Et... Enfin bon. Il je, je, je, faut que j'arrête de dire du mal de lui parce que <rire> sinon je suis partie. Bon, alors. Justement, lui. Alors, ce qui va t'arriver, Manu, sur 2023. Dis-nous tout. Oui, c'est vrai, je l'adore. Hein. Bah oui, je sais. Quand je vois ce qu'il a fait à mon pays, c'est clair. Je pense que vous l'aimez aussi. Attendez, je remets un peu la caméra. Voilà, de façon à ce que vous voyez bien. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici Des choses que l'on met en route. Ça, c'est... Bon, tout va bien à la maison, hein. Ok, ça, si on peut dire. Ah, il y a quand même des oppositions. Ah ouais, ça c'est drôle, il y a une femme qui va s'opposer à lui, ok. Bon, il n'y a pas de carte de départ, pour l'instant. On va en mettre quand même au milieu, parce que c'est vrai que j'ai pas recouvert le milieu. Je vois quand même des oppositions, et notamment par rapport à une femme, qui euh, va s'opposer à lui, ok. Ah, écoutez, ça ne s'invente pas, voilà, j'ai la mort sur lui. Bon, alors la mort, c'est pas forcément mauvaise carte, hein, parce que moi, je l'avais eu la mort, euh, à l'époque, quand j'étais toute jeune, hein, j'avais été voir une carte ancienne et elle m'avait sorti cette carte-là, et en fait, c'était, euh, c'est pas de bêtises, ouais trois années avant que je quitte euh, la France. Donc, c'était vraiment faire table rase du passé et un nouveau départ. C'est pour ça que cette carte-là est pas forcément mauvaise. En tout cas, amusant, je pensais pas euh, sortir ça sur lui, ce soir... Mais si, donc changement radical pour lui d'une façon ou d'une autre. Ok, donc. Ouais, alors là, je pense qu'il <rire> va falloir recouvrir, hein. Il va falloir recouvrir. Attendez, j'ai fait une petite pause pour bien régler ma caméra. Voilà, bon, de façon à ce que vous voyez bien les cartes, hein, je ne fais pas toujours attention au cadrage, mais c'est important. Bon, sinon, en contre, il a quand même... Hum... Ici, alors c'est, le, pardon, les influences ou le contre. Euh, J'allais dire, c'est quand même, euh, quelque part, il a quand même des gens autour qui le soutiennent. Alors, je sais bien que ce sont des femmes sur la sur la carte, mais c'est pas une mauvaise carte du tout, du tout, le 10 de coupe normalement. C'est plutôt l'harmonie, c'est euh, c'est quand on, on est bien chez soi, là. C'est curieux, attendez, ça, ça, me, ça me fracasse un peu cette carte-là, attendez, on va regarder ce que c'est. Est-ce que c'est l'envie, justement, de partir et, et d'aller ailleurs où il y a de l'harmonie Ou est-ce que c'est vraiment, euh, au contraire, le fait qu'il n'y ait pas d'harmonie Là, on peut se demander. S'il enfin, je... ouais, y a un changement, quand même. Hein. S'il y a un changement. Ok. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais, oh là là. Bon, bah ça va se gâter pour lui, hein, Bon. On va aller prendre le Divin Actu après, mais là, déjà, si, si, ça va se gâter. Il va avoir affaire à des fortes oppositions, ici. Très, très fortes. Et c'est marrant parce que... Alors, c'est vrai que la Reine des Pées, ça peut dire... J'allais dire, c'est marrant, c'est une femme, mais si ça se trouve, c'est la France. Hein. Si ça se trouve, c'est la France, pourquoi pas. La France qui ploie sous le, pard, le fardeau des ennuis que celui-ci a apportés. Ou alors c'est une femme qui va le combattre. Donc on peut choisir. Mais il y a quelqu'un ici qui va lui poser problème. Ouais. Alors là c'est encore lui. Hein. Alors c'est vrai que le. On a une femme encore justement hein, qui est sur une barque. Euh, qui est un peu caché. Alors, je sais que la signification de cette carte-là, c'est quand on met des choses en route pour faire bouger les choses ou faire améliorer les choses. Mais on peut se demander, finalement, <rire> s'il n'a pas envie de partir en douce. On peut vraiment se demander. C'est curieux. Ouais. Et là, il y a une envie de changement. Hmm. Il y a, Ça bouge, hein, pour lui. Ça bouge. Hein. Ouais, avec des cartes comme ça. Euh... Bon, Ok. Donc, vous avez compris, hein, euh, là, il y a quelque chose sur lui. Hein. Alors, cette carte-là, elle est sur lui. Donc, c'est vrai que ça peut montrer aussi le fait qu'il ait envie de faire table rase du passé euh, euh, et de faire autre chose. Complètement différent. Donc, partir, quoi. Ou alors, ça peut être quelque chose de plus dramatique. On ne sait pas exactement. Mais il y a un truc, là. Bon. Alors, on va regarder avec le Divine Actu. Alors, je dis sur 2023. Hein, je ne vais pas donner de date. Donc qu'est-ce qui va lui arriver sur 2023 Bon, je ne pas évoquer euh, la façon dont c'est conduit avec euh, le, le footballeur là euh, Mbappé ou je sais pas quoi. Mais on sent qu'il <rire> faut qu'il arrête la farine. Hein on est d'accord. Hein Vous savez, c'est destructeur, hein, cette petite substance-là. Hein Moi, j'avais étudié ça hein, quand j'avais pris mes cours de, euh, de psychologie et tout. Euh ça n'apporte pas des bonnes choses. Hein. Puis lui en plus il a l'air il a de, de ne pas se contenter de petites doses. Hein. Enfin bref. Allez, j'arrête d'être mauvaise langue. Alors, qu'est-ce qu'on a Mature. Ouais. Alors, force mature. Ok, des gens matures. Des gens qui regardent de façon aussi un peu, euh, un peu désagréable. Ça peut être tout simplement les personnes qui, euh, qui voient les choses telles qu'elles sont, hein, qui ont assez de justement de la maturité, de la sagesse. Et qui vont se dire, euh, bon, bah ça suffit les conneries. Pardon. <rire> Je me lâche un peu aujourd'hui. Ça suffit les conneries. Maintenant, euh, on arrête. Hein. D'où opposition. Donc, euh, faire à, avoir à faire à forte partie. On gardera à la fin. Ici, c'est quoi Essence, pétrole, carburant. Ah ouais. Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens. Ouais, ben bah, ça, il va pas savoir gérer le problème. Hein. Oui, parce que vous savez qu'on va avoir un problème de ce point de vue-là. Alors, je sais pas pour vous, mais euh, il y a un embargo au niveau du pétrole russe, n'est-ce pas Donc, ça veut dire qu'après les problèmes de gaz et d'électricité, il va y avoir un problème de carburant. Et ça, eh bien, à mon sens, ça pourrait bien vraiment, vraiment, vraiment marquer le début de la fin pour lui alors, qu'est-ce qu'on a ici? Illusion, mensonge. Ouais, bon, bah là, euh, ça va se retourner contre lui, ces mensonges. Alors, 10 de couple, je vais faire une petite pause, je vais aller vérifier quand même. Je ne vais pas, vous dire de, bêtis, de bêtises par rapport à cette carte. Bon, voilà, j'ai été vérifier vite fait. Ben, si c'est bien l'harmonie, c'est aussi la carte du mariage. Bon. Euh, donc, ça, c'est les influences ou en contre. Donc, si ça se trouve dans son couple, il y a aussi un problème. Voilà. Bon, ça, c'est sa vie privée, on s'en fiche. Mais euh, avec Brimish, à mon avis, ça se passe pas bien. Alors, ici, ouais, danger. Ouais, donc, il y a bien un problème avec un fardeau. Pour moi, c'est à, à vraiment une contestation par rapport à une femme, là. Il y a quelqu'un qui va vraiment lui mettre des bâtons dans les roues. Et... Qui va être un vrai danger pour lui. Et là, sur lui, qu'est-ce qu'on a Séparation. Bah écoutez, euh, voilà. C'est sorti. Mort et séparation, effectivement. Donc, euh, bah écoute, Abby, moi, je suis d'accord. Hein. Il va y avoir quelque chose sur 2023. Pour moi, effectivement, il va partir. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Hein. Ouais, séparation. Bon. Ok. Je sens que vous voulez en savoir plus, n'est-ce pas <rire> Moi aussi. <rire> Moi aussi. On va voir si on peut éventuellement quoi, qu'on ne sait pas qui écoute, n'est-ce hein, pas, sur cette chaîne. Donc, on va essayer de voir. Espoir et libération. Ah C'est marrant parce que, étant donné que la carte, elle sort sur lui, quelque part, ça le libérerait aussi. Hein. Tiens, aurait-il perdu le feu sacré C'est hein, sorti sur lui, là. Ou alors, est-ce que c'est nous qui sommes libérés de lui hum, Difficile à dire. Mais enfin, j'étais quand même en train de, de penser à lui, là. Donc, euh... ouais, on, on va refaire un jeu, quand même. Allez. Mais, a priori, oui. Alors, prenez dans le couple des gens qui vont s'opposer à lui. Très fortement, notamment des personnes qui ont la tête sur les épaules, j'ai envie de dire. Hein, qui vont le regarder en disant, euh, oui, bon, bah, ça suffit, les conneries. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. Mais vraiment. Hein. Et là... Ben, il y a quelqu'un là qui monte au créneau hein, et qui va même faire en sorte qu'il soit en danger ou qu'il ait un danger. On va quand même en mettre une dernière carte là sur l'histoire de danger. Le singe, qu'est-ce qu'il va faire là Ah oui, <rire> c'est ça, c'est lui. Ouais. Ben, le singe, ils font des bêtises, quoi, ils font un peu n'importe quoi le singe. Hein. Donc, il va être complètement désavoué. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Il va être désavoué. Ouais. Qu'est-ce que c'est on, on va quand même remettre une... Une carte. Échec. Ouais, non, c'est un échec. Hein. Ouais, non. Il y, y, y a un truc qui ne va pas marcher pour lui cette année. Hein. Ça ne va pas marcher pour lui cette année. Et euh, le singe, pour moi, c'est... Euh, c'est plutôt le, le, le symbole de celui qui fait des bêtises, vous voyez hein, Les singes sont toujours en train de faire des bêtises... Donc là, je ne suis pas dans des histoires d'expérimentation de, ou de virus ou quoi que ce soit. Non, moi, j'ai plutôt l'impression avec l'échec et les, les bêtises, voire une erreur, qu'il y a un truc qui va faire... C'est marrant, c'est comme s'il allait faire quelque chose qui allait le mettre en danger. Une erreur qui va le mettre en danger. Et du coup, il y a quelqu'un ici qui va intervenir. Parce que ça, les cartes-là, elles me donnent les, les détails. Hein. Elles m'expliquent un peu ce que je vois avant, hein, quand on recouvre les cartes. Hein. Là, il y a un échec. Il y a, il y a quelque chose qui va faire qui ne va pas fonctionner. Ouais. Et qui va même mettre tout le monde en danger. Hum. Ouais, il y, a, il y a quelque chose qui ne va pas aller là cette année pour lui. Mais alors, pas du tout. Bon, on va refaire un petit jeu rapide avec le 32. Je, je remballe tout ça et puis je reviens, voilà. Voilà, alors le 32, j'ai une affinité particulière pour le 32 parce que c'est avec ce jeu-là que je me suis initiée à la voyance. Donc normalement, il devrait bien me répondre. Le 32, alors, l'avenir de Manu. Du coup, j'ai retiré sa carte, c'est pas grave, on va voir. Sur 2023. 7 de pique, 7 de cœur, il y a deux 7. Ok. Ouais. Bon, ce ne pas des cartes qui sont très, euh, euh, très actives, les 7. Par contre, ça me fait penser que au niveau de son mental, il y a des trucs qui ne vont pas. des trucs qui remontent à la surface. Hein. Ok. Donc, il peut y avoir un problème. Alors, euh, dépression, je ne dirais pas jusque-là, mais euh, des choses qui tournent pas rond, on va dire. Bon, ok. 8 de pique c'est la plus mauvaise carte du jeu. Je la sors d'office. Euh, bah <rire> Quand je vous dis que le jeu il sort bien avec voilà, le 32, je vous dis j'ai un truc avec le 32. Bon bah ça c'est lui, voilà. Donc oui, départ. C'est rupture officielle. Comme ça, je vous explique le 32 en même temps. Rupture officielle. Donc va-t-il partir Alse trèfle, c'est oui. Et 8 de pique, si on le met là, c'est euh, très échec. C'est la plus mauvaise carte. Et les trois en face même, j'ai envie de dire que c'est très mauvais parce que c'est que du pique. Donc, on n'ira pas plus loin dans l'interprétation, mais mais il y a un truc. Rupture officielle, voire des questions médicales, voire, euh, on va dire, euh, la carte 13 que j'ai sortie tout à l'heure. Dans le sens le plus extrême, il y a un truc. Voilà, bon, bah ben, clair et net avec le 32, hein. pas besoin d'en avoir plus. Bon, alors, il y avait un autre tirage que je voulais vous faire. Alors, le deuxième tirage que je voulais faire, c'est à propos du conflit que vous connaissez. Donc, entre la Russie et l'Ukraine, dans laquelle, eh bien, aussi, l'Europe est impliquée. On va regarder un peu s'il peut y avoir la fin de ce conflit sur 2023. On va donc regarder par rapport à Vlad. Voilà puisque c'est un des principaux protagonistes pardon, de ce conflit. Ok. Alors, 2023. Qu'est-ce que j'ai sur la coupe J'ai arrestation et j'ai quoi là Foule concernant, mais enfin foule. Arrestation et foule. Ok. Bon. Arrestation et foule. On va mettre, on va étaler les cartes. Je ne sais pas trop ce que c'est à faire, mais on son bon. Alors, il faut bien que je me concentre sur lui. Vlad, est-ce que il va y avoir la fin du conflit en 2023 Ok. Voilà. Alors. Ah, il y a un accord. Ok. Ah, il y a les ballots, comme je dis toujours. Hein. Voilà. Quelque chose là. Ah, c'est amusant que je sorte. Ah, ça c'est trop drôle. Ah ouais, ça c'est... Je ne m'attendais pas, vous voyez. <rires> bon, ben bah, il a voulu sortir, ok. Donc il y est là. Et là, qu'est-ce qu'on a Rockefeller. Bon, je sais pas... Ouais, bon, ça c'est ses soutiens. Les soutiens de celui-ci. Hein. Ouais, enfin bon, euh, les banques, quoi. Hein. On est d'accord. Hein. Les banques qui soutiennent celui-ci, évidemment. On imprime de la monnaie, on imprime de la monnaie. Et ça appauvrit tout le monde. Et lui, il s'en met plein les poches. En gros, c'est ça. Bon. D'accord. Alors, pourtant, il y a un accord. On va regarder. On va recourir encore une fois. Hein. C'est marrant que les ballots euh, interviennent dans cette histoire. Et une sur euh, Vlad. Facebook. Je ne sais pas que ça va faire. Bon, on va dire les, les réseaux sociaux. OK. Ok. C'est quoi ça Fuir. Ah Fuir et les ballots. Ok. Là, il y a des choses intéressantes au niveau médical. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur lui Avocat. Ouais. Bon, lui, il va vouloir plaider sa cause. Hein. D'accord. Ici, on a grève et manifestation. Ouais. Et là, le poison. Oh, ça, c'est pas bon. Oh, ça, c'est pas bon. Sur Vlad. C'est pas bon du tout. Il va avoir un problème, lui. J'ai intérêt à faire attention, moi. Hein, parce que là, j'ai sorti sur lui. Hein. Je ne crois pas que ce soit des médicaments. Là, c'est vraiment euh, une vie... En... Enfin, il est en danger, lui. Il est en danger. Ouais. Euh, donc, du coup, oui. Du coup, j'étais partie où, moi Alors, il y a quelque chose par rapport au ballot. Qui prenne la fuite. Ok. Euh, lui, il va plaider sa cause par rapport à, à voilà, à Rocky. Hein. Mais à un moment donné, je crois que les gens, c'est pas, je crois, c'est j'en suis sûre. c'est que les gens ne vont plus vouloir que on continue de soutenir celui-ci par le biais des fonds. Alors, privé ou public, de hein, toute façon, euh, bon. Et du coup, ça va mal se passer. Ah, ça, c'est marrant. Alors, parce qu'on a une situation quand même qui est compliquée. Donc lui, il va vouloir plaider sa cause. Mais au bout d'un moment, ça ne marchera plus. Parce que les gens, ils vont en avoir marre. Bah oui, à cause de de, de, de, de lui, là, euh, bah, on a tous les problèmes qu'on connaît. Hein. Euh, pouvoir d'achat. Euh, voilà, il n'y a plus de pouvoir d'achat, d'ailleurs. Euh, pénurie, etc., etc., etc., etc. La ruine, quoi. Il provoque la ruine de, de l'Europe. Hein. Et donc là, à mon avis, gros, gros, gros problème sur le printemps du fait de ça ici il y a quelque chose avec les ballots qu'on va aller voir alors là hum, là là c'est plus compliqué là là c'est plus compliqué je comme en remettre encore une là où j'ai un doute bâtiment ouais alors il va y avoir effectivement des ballots qui vont plier bagage hein, on se comprend dans certains bâtiments D'accord Et ça, ce sera grâce à son action à lui. Bon. OK. Ici, football. Oui, non, je crois pas. Hein. <rire> Alors, on va dire éventuellement, si on oublie le, le football, on va dire mettre en lumière. OK, parce qu'il faut pas forcément regarder. Euh, voilà. Ou éventuellement un coup d'essai, un, un coup d'envoi. Pourquoi pas Il faut sortir un peu des, des, que des mots. Moi, je trouve que sinon, ça restreint un peu le sens de la carte. ce que je ne veux pas. Donc, un coup d'envoi par rapport à des réseaux sociaux avec un accord. Ouais, qu'est-ce que ça peut être, ça Attendez, je vais prendre mon Dixit, là. J'ai besoin d'encore un truc. Il y a une question de réseaux sociaux qui intervient ici. Quelque chose qui va être mis en lumière. Hmm. Ok. Ouais. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Est-il possible qu'on ait des révélations via, quand même, les réseaux sociaux, suite à un accord ou un contrat Des choses qui soient mises en lumière Et par rapport à un couple qui pour l'instant ne se doute pas du danger et qui devra partir. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vous dis comme ça, ça. Attendez, je commence à avoir chaud. Je vais baisser le chauffage. Okay. Oui, j'ai mis un peu de chauffage. Bon, on en a encore un petit peu chez nous, donc je le mets. Mais heureusement, les températures sont radoucies. Et là, je commence à avoir chaud. Ça, c'est quand je fais de la voyance. Généralement, j'ai des énergies qui montent. C'est curieux. Bon, le football, il faut oublier. Hein. Ce n'est pas le football qui est sorti, là. C'est autre chose. C'est un accord... Euh, pour mettre en lumière quelque chose. Ouais. Et ça va faire fuir un couple. Bon, ok. On a le poison ici. C'est pas bon. Est que ça, c'est pas besoin de vous le dire. Hein. Bah, ça pourrait euh, effectivement euh, arrêter la guerre. Hein, si, euh, si son temps est compté. Oui, oui, oui, effectivement. Bon, vous savez, c'est les bougies rouges, c'est quand on fait de la magie euh, noire. Il hein. y a un truc là. Hein. Il a des ennemis puissants, là. Vous voyez que les, les roses, je ne sais pas si vous voyez sur la carte, euh, les roses blanches sont devenues rouges, comme du sang. Hein. Donc là, c'est pas bon. Avec le, les, les histoires d'échéance. Et il y a un damier. Donc là, il y a un coup d'échec, un jeu d'échec. Il y a quelque chose, il y a une trahison, là, qui va se faire. Hein. Contre, contre Vlad. Attention, il est en danger, là. Ouais, il a des ennemis qui sont puissants. Et ça pourrait bien montrer la fin de Vlad. Alors, il va y avoir des communications. Mais c'est un projet, hein. Il y a une communication qui va être faite, secrète, par rapport au projet de ça, par rapport à lui. C'est pas qui est-ce qui se cache derrière, mais il a des ennemis qui sont puissants. Bon. Euh, donc du coup, euh, donc du coup, du coup, du coup. Mais avant ça, c'est curieux, je pense qu'il y aura des choses qui vont être mises en, en lumière. Et qui pourraient bien mettre un couple en danger. Je ne sais pas ce que je suis en train de vous raconter, je me laisse aller. Il y a quelque chose qui. qui, qui euh... Ouais. Quel... Un couple avec un gros ego. Des gens qui vont être complètement exposés, là qui ne pensait pas être exposé. Il faut devoir se mettre à l'abri d'ailleurs. Qu'est-ce que je suis en train de vous sortir Ah, mais il y a des choses aussi par rapport aux au cocos hein, qui vont ressortir. Vous voyez ce que je vois Bon, alors, vous savez ce que je pense Ça me vient comme ça. Ben, je pense qu'au cas où il lui arriverait quelque chose, il a pris des dispositions pour qu'il y ait des choses qui ressortent. C'est un petit peu son assurance vie, quoi. Qu'il y ait des choses qui ressortent, justement, par rapport à ça. Concernant certaines personnes qui, pour l'instant, ne se doutent pas du danger, des gens exposés, c'est pour ça que j'avais accord tout à l'heure. J'avais un accord. Alors, le football, le, oublions. Hein. <rire> il faut, sur la carte, pour moi, c'est le coup d'envoi. Le, le ballon, là, euh, c'est un coup d'envoi. C'est-à-dire qu'au cas où il lui arrive quelque chose, eh bien, il y aura effectivement un accord. Voilà. Pour tirer au but, hein, on va faire ça comme ça. Tirer au but. De façon à ce que certaines personnes qui, pour l'instant, ne se doutent pas du danger, soient exposées. Euh, par rapport à des choses qu'ils ont faites par rapport à ça moi je pense qu'il y, y a une histoire comme ça alors je, je parle d'un couple mais ça peut être des gens au placé en fait hein. ok ouais ouais il a tout prévu lui oh là là ça va swinguer je peux vous dire sur 2023 hein. bon ok et d'où d'où la fuite des ballots bah oui très certainement la débandade même la débandade Tiens, tiens, tiens. Par ailleurs, lui, il va être lâché. Il va être lâché. C'est intéressant ce que je vous sors là ce soir. On va peut-être continuer un peu si vous êtes d'accord. Il y a une carte qui vient de tomber. Je vous la montre, c'est celle-ci. Quelqu'un qui s'en va. Tiens, on va la mettre sur celle-ci. Sur lui parce que je voulais justement le recouvrir. Donc, il y en a aussi qui va prendre la fuite là. Alors là, il y a les questions de robots. Ouais. De drones ou de robots. Donc là, il y en a un qui va prendre la fuite. Ouais, j'ai encore réfléchi à ce que comment je pourrais vous l'analyser. On voit très très bien qu'il s'en va là. Il prend fuite, il s'en va. Là aussi, il est poursuivi. Alors, les robots, euh, ce que c'est les robots, qu'est-ce que c'est que les robots Au drone, moi un drone, alors là on va lui interdire quelque chose. Ah non, mais c'est il va y avoir la fin de la guerre là. Je pense qu'il va être il va être mis hors d'état lui. Je sais pas pourquoi, mais euh, il va prendre la fuite à un moment donné Est ce qu'on voit partir. Il va, ah oui, c'est ça. Il va aller chercher de l'aide. Ouais, c'est ça. Il va aller chercher de l'aide auprès de personnes plus puissantes. C'est pour ça que j'ai une espèce de, espèce de gros robot puissant, super puissant. Euh, genre Iron Man. Ouais, donc c'est, il va chercher des, des, appuis. Mais, mais, mais, <rire> on lui a interdit le champ de sucette. Ouais. Donc il y aura plus de droit. Et là, du coup, et eh bien, ça va être la fin de la guerre. Ah, ça, c'est curieux. Alors, résumons il va y avoir un problème pour lui, attention, un grave problème même. Mais lui, il a pris une assurance vie quelque part, si jamais il devait lui arriver quelque chose, il y a des trucs qui vont sortir. Et ça va être en relation avec ça. D'où la fuite de cela, des labos, enfin, pardon, des ballots, qui vont prendre la fuite. Le zélie, il va devoir fuir aussi. Il va chercher des alliés plus puissants. Ouais, c'est ça, en fait. Mais, ben, bah, euh, bof. Privé de sucette, donc privé de... Euh, voilà, Il Interdit d'avoir des ressources. Hein. Et il va prendre la suite. Et ça, ça devrait provoquer une trêve. Ah oui, vous voyez bien. Hein. L'oiseau qui sort de sa cage, qui s'envole. Donc, pour moi, c'est euh, refus de combattre, quoi. On va quand même remettre une carte ici. Mais il a des ennemis, hein. Attendez, on va remettre encore une carte là, au milieu. Ah, ouais, bah ce sont ce ses sont ennemis. Ce, voilà, bah, écoutez, voilà. C'est lui. Enfin, je veux dire, c'est eux. Ce sont eux, les reptiliens. D'une façon ou d'une autre, ils vont réussir à, à lui faire prendre ça. C'est marrant que ça sorte. Ouais, des ennemis puissants, hein. Moi, j'y crois aux reptiliens. Hein. J'ai lu suffisamment de choses... Euh, de la part de gens très, très sérieux... Pour savoir qu'on n'est pas tout seul. Et que ce sont là... Ce sont ceux-là, pardon, nos ennemis. Ouais, bon, ok. Donc, euh, voilà. Bah Écoutez la réponse, hein, elle est claire et nette, je crois, quand même. Hein. Et ça, il euh, bah, y en a qui vont être euh, vraiment... Euh, voilà, leur ego. Donc, ils se croient tout puissants, qui se croient tout permis. Mais à mon avis... Ils vont devoir être mis euh, en sécurité. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont ressortir. Et c'est vraiment par rapport à ça. Je pensais pas, tiens. Est-ce qu'on peut avoir une autre petite carte, une autre petite carte, une dernière carte pour la route Tiens, on va prendre les cartes postales. Allez, je sais que vous aimez bien. Oui, bah écoutez, moi, j'aurais fait pareil aussi. Hein. J'aurais dit, euh, si vous m'embêtez, hop, j'ai des dossiers et je ferai tout sortir... Si jamais il devait m'arriver un truc, oui, bah, écoutez, moi, je pense. Le désert. Bah, oui, il y en a qui, en a qui vont partir dans le désert. Ouais, on est d'accord. Le désert, d'accord. OK, OK. Et j'aimerais savoir pour les révélations, si on peut avoir des trucs sur les révélations. Là, c'était juste pour dire qu'il y en avait qui allaient se retrouver sans rien. Hein. <rire> qui vont partir euh, tout seuls dans, dans leur coin. Ouais, il y a bien de la lumière qui va être faite, hein. Bon, il m'en dira pas plus. Il me dit simplement que voilà, on va trouver des choses. La lumière qui va être faite. Point. Bon, peut-être pas que j'en tire de trop non plus. Mais pour Vlad, c'est pas bon, hein. Non. Du tout, du tout. Oui, regardez. Les reptiliens et l'Antarctique. Hein. Il paraît qu'ils sont là-bas. Hein. Bon, je vous dis ce que je sais, moi. Hein. Donc il y a des trucs par là. Hein. Ouais. Et donc, lui. Euh, Est-ce qu'on peut avoir une carte postale sur Vlad il va s'en sortir ou pas parce que bon il peut très bien en fait être euh, voilà emprisonné. mais euh, qui survive, quoi hein, c'est pas forcément euh... mais n'empêche que ça le mettrait hors d'état de nuire oui hors d'état de nuire hors d'état quoi pardon hein. ah, bah écoutez voilà regardez le champignon ben bah, ça sort et je vous montre le paquet hein voilà bon ben bah, c'est la manite tumouche ça c'est un champignon vénéneux bon on a le poison là on a le donc il va bien avoir un pépin hein, et un gros gros gros gros gros pépin bon et qui va venir de cela. Ok. Bon, j'ai sorti plein de cartes. J'espère que le tirage vous a plu. Vous me direz ce que vous en pensez. Euh, mais on n'est pas au bout de nous surprises. Donc, pour dire, pour, pour répondre à la question, oui. Il y aura un arrêt. Mais c'est plutôt, en fait, parce qu'il y a des personnes... Enfin, il y en a un, en tout cas, qui... Euh, voilà. Qui va avoir un problème de ça. Et euh, ben, on avait vu pour qu'elle pour Caligula, tout à l'heure... Hein, qu'il allait avoir de gros problèmes aussi, hein, ouais, bon, et puis pour Zélie aussi, donc ils vont tous avoir des problèmes, voilà, ok, bon, ben, on va arrêter là, ben, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que le, le tirage vous a plu, Je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout à sortir ces cartes-là, je dois dire, je suis là moi-même surprise, en tout cas, ça ne va pas arranger de toute façon notre situation à nous en Europe, parce que on va quand même rester avec notre gros problème, notre gros chaos, euh, ça va pas nous ramener du gaz ou du pétrole, tout ça. Hein. Euh, voilà, et l'électricité non plus. Donc de toute façon, euh... <rire> ça va être une année, euh, je préfère vous prévenir, hein. prévoyez à l'avance tout ce qu'il faut pour vous en sortir, parce qu'il ne faudra pas compter sur Caligula euh, pour euh, venir aider les Français ou venir nous aider en Europe. Hein. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et euh, bah écoutez euh, passez quand même de bonnes fêtes de cette année et euh, prenez des forces pour l'année qui vient. Au revoir.